Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam Et aujourd'hui, premier test avec notre nouveau jouet Donc c'est un drone, le Mavic Air de chez DJI On a ajouté ce petit jouet à notre setup vidéo Et donc je suis ici en présence de notre pilote, c'est quand même sa première fois, on va tester tout ça et là, il y a la bête, là a... Vous allez programmer sur votre... Allez c'est parti